deux films de savon se forment de part et d'autre d'un bâtonnet. Les deux films tirent tous deux avec la même force sur la tige pour réduire leur contact avec l'air. La tige est en équilibre. Quand on perce un des films, l'autre peut minimiser sa surface. Il se rétracte et entraîne le bâtonnet avec lui. C'est la force engendrée par la tension de surface qui permet de déplacer l'objet.